Would you nous y revoilà. Salut à tous et à toutes, ici c'est un petit j'espère Je que vous allez bien sur ce, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur... The Joy of Question, Reborn, avant de faire le... Story mode, bien sûr, le préquel, et... Attendez. chant' aïe, aïe. Euh... Ça va... Ouais... Bon sinon, on va commencer, alors, bien évidemment... Mais avant, lâchez un like. S'abonnez-vous. C'est tout. Je demande que ça. hey Freddy, me voilà, je suis pas en WASD. Je suis en WASD maintenant. First floor. United Freddy, premier étage. Il euh, a une tête, Freddy. Freddy allumé. <rire> allumé, allumé, allumé. On a 36 mots. On a, 36... On a le même mot pour 36 choses. Uh, here we go again. Non, non, non, non, non, non, non, j'ai pas signé, pas signé, signe pour ça, signé ta Bon ma bah Freddy, une tu sais qu'est-ce qu'il te reste à faire? Pourquoi j'ai entendu Freddy de l'autre côté Allez Freddy viens En quelque que putain Fuck Ollie. Freddy Freddy Freddy C'est Freddy mon ami qui me jumpscare la gueule hein. da da da da Alors bon, ce qui serait plus dur c'est qu'il nous perdrait jamais de vue mais sinon ça va en vrai. J'ai déjà fait... Fatih. Ouais, je poteau, au je peux être... Fatih. Fatih. Le... Ah non c'était pas ça ok non j'ai ai. Bonnet. C'est Est-ce que est moi qui cherche à me faire jumpscar dans les jeux d'oreilles hein? Non Oui Ah Ta -la -ta -ta -ta -ta -ta -ta. Oh, attends. ta ta ta il ta juste ta derrière Ok ta il derrière ta ta ta derrière ta il est derrière mais. C'est juste. elle m'éblouit juste en fait la lampe torche. Merde, c'est eux que je voulais. Oh oh Funny Freddy Freddy Comment ça Je suis mort. Non je suis pas mort. On bah attends, je suis mort Freddy Ça me fera un câlin Freddy Câlin Freddy Câlin <rire> Freddy Câlin Câlin, tout de suite Freddy J'y arriverai, je m'en bats les couilles Putain t'es Putain, chiant. J'avais dit que j'y arriver un jour. On peut juste trouver Morin. Hein. Ça, je me demande si c'est pas Golden Freezy qui rigole comme ça là. T'avais pas de d'adresse centre Freddy. Ouf. Bon. Allez. Ah oui c'est vrai non je peux juste... Quel <rires> <Et> ton Ah <yonio rire> c'est prêt, confirme. Allez boni Boni boni boni boni mot Bunny Bow. Basement. United Bunny. Sous-sol. United Bunny. Bunny <laughs> allumé. Putain, il a allumé ce lapin. <laughs> oh, oh, wait. Oh, wait, wait. Oh, oh, wait. Cette fois j'en ai besoin. Le bon, problème, je, je crois que Bonnie peut voir la lumière quand je l'éclaire. Bon Bonnie, viens me... Viens, je vais le voir ton mais vite fait. Bonnie Bonnie Bonnie de... Bois Boabit Bonne is a bois Bon plus sérieusement Bien évidemment J'ai loupé J'ai loupé Je suis mort Où suis-je Oh fonnie Oh téléphone de maison Autour, qu'il y avait des putain c'était quelque chose à prendre ça mais oui c'est un truc à prendre c'est juste que j'étais trop loin comme un con Mon bon boni attends c'est plus Freddy c'est bonny Non, il est vraiment lent. Il était vraiment lent. <rire> <rire> yeah, yeah. Ah. Troisième essai Bien sûr. Ça, on fait pas la même erreur. Pas la même erreur. j'entends mon y a pas de mon bah bah pas pas bah bah bah bah bah normalement. bah Non bah de bah bah bah de bah bah bah bah, Vas-y Bonnie Vas-y Vas-y Vas-y Vas-y Vas-y Vas-y Vas-y là Attends je baisse encore mon micro. Non, mais bah, c'est bon là Bonnie <rire> Vraiment, j'ai toujours l'enpensé ce soir. Pourquoi je, je parle comme ça On dirait raciste, mais je suis pas du tout. On est gratte Je suis mort. Je suis pas mort. Je m'en fous. Je veux survivre. Je veux survivre cette chasse. Je m'en bats les couilles. T'as une fois qui est sur ton cul, il te plus hein C'est pas bon Ah une fait que tu l'as au cul gros bon. Je pas pourquoi je veux l'échapper en fait. Regardez ce couloir de merde... Ah c'est bon Bon allez on va se faire James Carr maintenant Bonnit En dernier essai... Euh... J'ai un vidéo ici je pense... Ce sera pas une longue vidéo en vrai... Ça commence bien mais mal en même temps bon, moi je sais où que c'est. Oui si jamais j'ai un rhume. Du coup je fais une vidéo pendant que je suis en rhume, Donc c'est... Moi j'en ai fait deux. Allez Une acte de mangue Eh merde Les coins sont mes amis Les tournants sont mes amis Et tournants, mais pas les cul de sac Bon, bah. La vidéo a s'arrêter ici je pense. Sur ce, c'était Astralfotis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye. Bye bye.